Aujourd'hui, les entreprises dont les transformations génèrent le plus de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes sont celles qui ont su adresser deux enjeux majeurs. Le premier, c'est la solidité de l'ancrage de nouvelles pratiques. Et le second, c'est la vitesse d'implémentation de ces nouvelles pratiques. SEGO accompagne tous les jours des entreprises qui réussissent leur transformation grâce à une approche itérative. Cette approche itérative permet d'obtenir des résultats immédiats très concrets et garantit un haut niveau d'engagement pour les collaborateurs et les managers. En un mot, changement rapide, rythmé et créateur de valeur. Au-delà de ces bénéfices immédiats, cette approche permet aussi, dans la durée, de développer plus d'agilité collective ainsi qu'une réelle culture de la performance.